Aujourd'hui j'ai pas envie la peace and D'accord J'ai pas envie Mais viens, mais dis-lui mais, mais, de mais, venir, au pire je la calme moi. <rire> elle est pas pissée de love, mais bah viens on fait, tu vois, on va dans le dur direct au pire. Mec, j'ai ton adresse, mec, je vais venir chez toi. Non mais sans déconner, y a des problèmes en fait. <rire> non, non, arrêtez, arrêtez de juger comme ça, c'est une femme forte qui élève seule Max Linker, c'est pas rien. Écoute, Max, moi je vois bien que ta maman elle est en souffrance là, j'ai envie de, de l'alléger de quelque chose, Tu vois j'ai envie de l'aider. Max Linker Je vais la trouver telle un hacker Je vais la prendre, elle est son cœur Tout va rentrer comme dans du peur Je vais te faire une petite sœur Max Linker, Max Linker. Je vais te faire une petite sœur Si une Ça veut dire je suis bah moi tu veux discuter <rire> Pourquoi T'es pas d'humeur. T'es pas d'humeur Ah ok. D'accord. Max Rinker, à qui je ferais une petite sœur Je kifferais devenir ton père Je suis l'Oclo, le Semenceur j'arrose ce qu'il veut de mon muspère J'arrose ce qu'il veut de mon muspère avec mon new synthesizer, 4 et les fous, je peux contrôler Jusqu'à la mer à Max Linker C'est pour ça que je l'ai installé, je jure je la rencontrerai, enfin je connaîtrai le bonheur C'est pour la merde, Max le je vais la trouver telle un hacker, je vais la prendre elle son coeur, toi rentrer comme dans du beurre. je vais te faire une petite sœur, Max Linker je te faire une petite soeur Max Linker Avec mon synthesizer 4 et les fours je peux contrôler Jusqu'à la mer à Max Linker C'est pour ça que je l'ai installé Je te jure que je la rencontrerai Enfin je connais très le bonheur De voir la mère à Max Linker Que j'aime déjà de tout mon cœur hum.